tu m'entends Ouais Jaman je t'entends, je suis prêt pour la mise à jour. Non non non, aucune mise à jour, faut tout réinitialiser. Sinon on fera que remettre exactement les mêmes merdes. a pas d'autre solution que de balancer de l'open source, du freeman, on doit reboot le système tout entier. Refresh démarrons le Ce n'est pas pour recommencer, apprenons des erreurs du passé Se rebeller est une nécessité, mais que va-t-il se passer après Sachant que la plupart des révoltés se sont tous fusillés. On ne peut pas tous se mettre d'accord, ceci est une réalité Mais livrer son sort en allant voter, c'est être mort et non représenté Moi je me sens beaucoup plus fort quand je fais partie d'une assemblée souveraine Même si c'est celle de mon quartier le Je n'être qu'un spectateur Écoutant des apôtres Promettant un bonheur Qui ne sera jamais nôtre C'est vivre comme des lions aujourd'hui Ou vivre comme des pions Pour le restant de notre vie Je te pose la question alors choisis Veux-tu passer à l'action Ou préfères-tu rester soumis Refresh